Alors bonjour, euh, séance coronavirus 3 euh, Aujourd'hui l'échauffement Donc vous avez besoin soit d'un manche à balai, soit d'un élastique ou d'une corde Alors vous avez 3 tours de 10 dislocates devant, derrière devant, derrière suivi de 10 scapula pull up Donc vous êtes au sol Et Vous avez juste à serrer les omoplates, redescendre, serrer, descendre. Donc aucun mouvement de bras, juste le dos Ok, on vous fait 3 tours de 10 plus 10. Du jour, donc séance 3, euh, vous avez 2 tours de 30 répétitions, 20 répétitions, 10 répétitions, donc 30, 20, 10, 2 fois tout ça, avec 90 secondes de récup entre les deux sessions. Euh, vous avez 3 mouvements enchaînés. Premier mouvement, donc les fentes sautées normalement. Donc je viens ici, je saute, je saute. Je saute version plus facile je le fais sans sauter voilà. vous essayez d'avoir le genou arrière qui vient bien jusqu'au sol one leg alternate deadlift donc je viens avec ma main opposée au sol venir toucher le sol puis changer alternate one leg deadlift sans aucune charge additionnelle je viens descendre monter version plus facile vous pouvez descendre un petit peu moins et si vous avez un problème d'équilibre, vous pouvez faire les deux jambes en même temps. Je viens juste toucher le sol. Ici, on travaille quand même la chaîne postérieure. Troisième exercice, les abdos. Donc, version V-Up. Je pars ici, je viens toucher les pointes de pied. Version plus facile, je viens replier. Pour finir, vous pouvez faire un petit tabata, donc 8 sessions de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Première 20 secondes, vous faites un gainage normal, donc sur les coudes, pendant 20 secondes, on rentre le ventre, on serre les fesses. Et deuxième, donc 10 secondes de récup, la deuxième version, vous êtes en hollow hold pendant les 20 secondes. Version plus facile avec une jambe repliée. Voilà, c'était la séance 3 du Covid-19. Euh, bonne journée et à bientôt.